« Qu'est-ce que je peux en faire ?» Là, il y a des curieux dans la salle quand même. « Qu'est-ce qu'il va faire avec un sac poubelle et des ciseaux ?» Eh bien, c'est tout simplement arriver à dire « Je vais prendre de cette expérience négative ce qui va me servir aujourd'hui pour construire un succès. » Il est évident que dans les échecs, tout ne nous sert pas. Dans les échecs, certaines choses, nous devons les laisser pour ce qu'elles sont, là où elles sont, c'est-à-dire dans le passé, parce qu'elles n'ont aucune utilité. Ceci est également un message personnel, dans vos vies personnelles. Ce qui est douloureux dans le passé, que nous ne pouvons pas changer, je le laisse là, et la seule partie qui puisse me servir, c'est celle-ci. Et de me dire, aujourd'hui j'ai récupéré un élément de cet échec qui me permet d'appréhender et de créer une nouvelle idée, c'est de pouvoir en effet m'en servir pour chanter sous la pluie. Je vous remercie.